J'ai donné mon cœur, je me suis planté J'ai renfermé ma peur, je me suis noyé Entre amour et rancœur, tu dois me placer Ne sois pas désolé J'ai donné mon cœur, je me suis planté J'ai renfermé ma peur, je me suis noyé Entre amour et rancœur, tu dois me placer Ne sois pas désolé Je voulais vraiment savoir si j'étais sur le banc T'accorder du débutant n'était pas seulement il est bien vrai que là ce n'était pas le temps De te donner corps et un présent, c'est mon amour Je voulais vraiment savoir si j'étais sur le banc T'accorder du temps n'était pas seulement Il est bien vrai que là ce n'était pas le temps De te donner corps et un présent, c'est mon amour La confiance et l'honneur, je te l'ai donné. J'ai défié mes peurs, je t'ai dévoué. Les sentiments plus forts, je te l'ai juré. retire toi de moi, je peux faire vivre sans ton amour. Protection, sécurité, je te l'ai donné. Et toi, ta gratitude, c'est de me tromper. Une dans le dos et je suis tombé. retire toi de moi, je peux faire vivre sans ton amour. donné mon cœur, je me suis planté. J'ai renfermé ma peur, je me suis noyé. Entre de mourir encore, tu dois me placer. Ne sois pas désolé. Mon je me suis planté, j'ai renfermé ma peur, je me suis noyé. Entre de mourir encore, tu dois me placer. Déplacé. Ne sois pas désolé. j'ai donné mon coeur, je me suis planté, j'ai renfermé ma peur, je me suis. Yeah. you.